Je m'appelle Caroline, j'ai quatre enfants, des préadolescents de 11 à 18 ans, avec lesquels parfois euh, la communication est difficile ou en tout cas euh, pas, pas de tourpeau. Et, euh, et parallèlement à ça, j'ai des engagements euh, dans, des, euh, dans différents domaines euh, pendant que les enfants sont à l'école. Je pensais que c'était euh, une bonne chose pour, euh, pour ma famille pour ma compréhension des enfants parce que j'en ai, ai un ou deux qui, qui sont peut-être très différents de moi et, et, avec, lesquels, et avec lesquels je pense que je pourrais avoir des rapports beaucoup plus, plus sereins et, et pour eux et pour moi et pour la famille en général en les comprenant mieux ou en tout cas peut-être en utilisant les, les bons mots ou les bonnes actions. Et puis j'avais un petit bilan plus personnel à faire par rapport à mes engagements euh, J'avais besoin de comprendre pourquoi, euh, à certains moments, euh, euh, les gens comprenaient pas ce que je voulais, euh, ce que je voulais faire passer, ou en tout cas les gens euh, avaient euh, ou avaient compris quelque chose que, de ma personnalité qui n'était pas ce que, ce que je pensais être. Voilà, c'est dans cet état d'esprit-là que tu, je suis venu à la formation. J'étais content. J'avais pris. Euh, j'avais pris deux jours, deux jours pour moi. J'étais en forme et ce qui est super sympa, c'est que pendant ces deux jours, je suis aussi tombée sur des gens qui sont arrivés très très en forme aussi. Super agréable et avec des gens qui étaient d'horizons différents. C'était une ambiance détendue, de travail et en même temps assez bienveillante. Je me suis dit, je vais prendre le temps aussi d'absorber tout ce que je viens d'apprendre et je me replonge pas dessus tout de suite, je laisse décanter euh, et je verrai après. Je voulais pas rester juste sur une impression de... C'était une super formation et j'ai appris plein de choses, mais qu'il fallait que je me replonge dans des... du factuel et, et donc j'ai repris mes documents. Et là, j'ai été, euh, été vraiment euh, estomaquée parce que en lisant le profil, à un moment, je me suis arrêtée en me disant « mais c'est moi ». C'est moi, je... c'était moi en stress en fait. Mais il faut avoir fait la formation pour savoir pourquoi c'était moi en stress, mais je me suis dit c'est moi et c'est ce que je vais faire si je continue à être comme ça en stress. Par exemple avec un de mes fils qui est toujours dans la provocation, qui papillonne tout le temps, je pense que grâce à la formation j'ai pu euh, au moins mettre en place quelque chose de d'assez de, de, efficace. Bon, pour rentrer dans le détail, j'ai un fils qui euh, donc euh, quand il vient se mettre à table est toujours à peu si, comme un wistiti. Euh, les genoux dépassent de la table, les coudes sont évidemment sur la table. J'ai essayé grâce à la formation euh, autre chose, c'est-à-dire une fois que j'ai compris que finalement c'était euh, son mode de communication et qu'il avait besoin d'exister de cette manière-là, j'ai utilisé euh, euh, le même style, le même, euh, un peu son même, euh, le même langage que lui, et finalement, plutôt que de le gronder, euh, je l'ai euh, fait rire en, en l'imitant, et, et finalement, ça a fonctionné. Je recommanderais cette formation à tout le monde, évidemment, en particulier, euh, parce que j'en ai fait l'expérience, euh, en particulier aux parents, aux parents qui, euh, qui ont un, un enfant qui communique de manière très différente de la leur. Finalement, on s'aperçoit qu'avec euh, voilà, ce qu'on a pu apprendre durant la formation, avec quelques clés et, euh, et modes de, euh, mode de réponse, on, on arrive à, à, à une, une atmosphère apaisée euh, familiale, ce qui ce qu a été mon expérience. Dans la famille, je pense que c'est euh, vraiment remarquable.